Bonjour à toi, petit oiseau de l'amour éternel et de l'amour de mon cœur. <rire> Bienvenue pour ce troisième épisode. Donc j'en étais justement à expliquer que nous sommes tous, tous ceux qui ont une âme et tous ceux qui font partie de notre famille d'âmes, s'inscrivent et sont en lien permanent avec leur propre euh, étoile énergétique d'éternité. Et que nous sommes tous liés les uns aux autres par ces, cette forme étoile que nous sommes chacun aussi. Euh, dans le quatrième épisode, je parlerai justement en détail de ce que j'appelle les dimensions les échelles et les plans mais pour ce troisième épisode j'ai très envie de t'emmener au cœur de ce que j'appelle notre univers et comment est-ce qu'il est fait parce que c'est en lien direct avec euh, ces étoiles ces formes originelles primordiales que nous sommes aussi sous un certain angle tu vois c'est important pour moi de parler et de commencer par parler de ce plan de l'éternité même si là je m'exprime et si tu, tu me reçois euh, euh, sous une apparence euh, sous l'apparence euh, charnelle parce que ça a été ma quête essentielle la motivation une des plus grandes motivations de, de, de mes recherches a été de savoir s'il y avait quelque chose de permanent et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est Et comme en effet mes recherches m'ont permis d'accéder à ces connaissances du plus petit dénominateur, dénominateur commun à ce qui existe et... Euh, de ce qui est permanent c'est ce pourquoi c'est si important pour moi ce que j'appelle le plan de l'éternité même si cette expression plan de l'éternité tu le verras dans l'épisode dans suivant euh, peut-être que le mot plan n'est pas très cohérent avec euh, la définition que je donne du plan quoique justement Justement, euh, le plan de l'éternité fasse exception. Voilà. Je m'expliquerai dans, dans le prochain épisode. Ici, comme je te disais, j'ai envie de t'emmener au cœur de ce que j'appelle notre univers. Et euh, pourquoi Parce que ça a un lien avec euh, ce plus petit dénominateur commun que nous sommes et que nous avons qui est cette étoile d'éternité euh... J'ai commencé dans le premier épisode par dire que dans ce que j'appelle le bain-mer qui est partout qui est à la fois une polarité et une autre mais encore pas complètement exprimée tu vois, un petit peu larvé comme ça, l'une dans l'autre de façon un peu indifférenciée justement mais comme les deux polarités existent partout dans ce bain-mer il y a mouvement ce n'est pas quelque chose qui est statique elle ne peut pas être statique il ne peut pas être statique ce bain-mer il est, il, est, il est partout euh, partout en mouvement partout en en recherche à chaque instant, dans tous ces espaces temps, il est en recherche d'équilibre et d'expression. Et cette recherche d'équilibre l'amène à s'exprimer à un moment donné sous forme d'étoile d'étincelle Mais cette étincelle je suis persuadée que dès le départ c'est déjà une étoile. Euh... Et c'est le point commun fondamentale de ce que et de ce qui est à l'origine même de ce qui est le fonctionnement le fondement en permanence de notre univers et je vais peut-être commencer par la fin mais j'irai plus loin après, tu verras c'est pas tout à fait la fin du tout, du tout mais en te disant que ce que j'appelle notre univers comme j'ai pu le voir, c'est quelque chose qui se présente de l'extérieur euh, sous forme lumineuse. L'extérieur de notre univers dans quoi nous nous trouvons est lumineux, tandis que l'intérieur est très différent. Je n'ai pas vu l'intégralité de l'univers, je n'ai pu voir que le dessus. Donc, je ne peux pas t'affirmer que ce soit euh, un œuf fermé. Mais c'est pourtant l'intuition que j'en ai. Donc là, je garde une réserve. Parce que je n'ai pas encore eu la preuve par neuf de cette intuition. Voilà. À l'intérieur, l'intérieur a un fonctionnement très particulier. Je vais essayer de me faire comprendre. Mais tu vas voir d'où surgissent ces étincelles que nous sommes chacun. Et euh, parce que ces étincelles, comme je te l'ai dit, c'est un plan auquel nous sommes reliés, que nous sommes, mais c'est aussi la même chose pour une galaxie. <rire> d'où vient notre Terre Notre Terre aussi... Euh, à cette forme énergétique d'étoile sur le plan de l'éternité. Donc euh, voilà, il y a tellement de choses à dire que ça n'est pas aisé de faire une transmission en ligne droite à l'intérieur de notre univers. Il y a euh, dans ce bain mer, mais là, tu vois, c'est à une échelle gigantesque par rapport à nous ici. Tu vas vite en rendre compte. Il y a par endroit ce que j'appelle, et là, pardon, mais parce que je sais que ce terme est déjà utilisé ailleurs et je ne sais pas vraiment ce que ça recouvre pour les autres, mais c'est le terme aussi, je n'en trouve pas de plus précis, ça m'est venu vraiment spontanément j'appelle ça des soleils noirs c'est à dire c'est le contraire de la lumière qui vient euh, de, de quelque chose de lumineux de plein et de lumineux qui donnerait sa lumière un peu partout ce sont des espaces temps des points infiniment petits et du fait de cela il y a une contre-force qui est exercée, que cela produit. Et depuis ces points-là, ce sont des points qui existent à des distances égales. Et toujours selon la forme des trois axes. C'est-à-dire, dessus, dessous, devant, derrière, à gauche, à droite. Trois axes principaux. À l'intérieur de notre univers, il y a ces trois axes énergétiques qui dessinent des lignes qui, à une certaine distance, ont l'air lumineuses. Je vais t'expliquer pourquoi ça a l'air lumineux et qu'est-ce qui fait qu'on que, que, qu a cette, euh, cette vision de, de lumière. Ce sont des lignes donc lumineuses créé par ces forces internes qui sont à distance égale, tu vois, dans toutes les directions, c'est-à-dire de haut vers le bas, devant, à côté, voilà, c'est comme un quadrillage de cubes. Ça forme des cubes, que des cubes que des cubes. Ces grilles en 3D forment à l'intérieur des cubes qui sont tous de la même dimension. Au centre de ces cubes Qu'est-ce qui forme ces cubes énergétiques et ces lignes ensuite énergétiques C'est ce qui se trouve au centre de ces cubes. Et j'appelle ça donc un soleil noir. À partir de ce point, jaillit des, des expressions lumineuses, des étincelles de lumière à distance égale et euh, de, de on va dire de, de, de, de puissance égale tu vois elles ont toutes l'air à peu près pareil et elles jaillissent dans toutes les directions en même temps et une jaillit et puis une autre donc euh, ça ce qu'on voit c'est euh, un jaillissement dans toutes les directions depuis le même point de quantité euh, euh, d'étoiles qui vont tout en ligne droite face à elle mais tu vois ça va dans toutes les directions chacune va droit face à elle tu vois donc il y a cette force qui s'exerce cette énergie qui va dans toutes les directions et euh, chacune d'entre elles donc était euh, euh, mise tu vois dans une direction et pendant un instant, il n'y a pas d'émission, et puis l'instant suivant, il y a une autre émission de, de, de lumière, tu vois Donc ça fait comme un pointillé, sur la même ligne, tu vas voir plusieurs euh, étoiles, plusieurs étincelles on va dire, parce que je ne suis pas très sûre que ce soit des étoiles à... Dès l'origine, à ce moment-là, on sait que cette étincelle va former une étoile qui, elle, va pouvoir permettre à d'autres étoiles d'advenir. Bon. Mais à ce stade, on va parler d'étincelles. Donc, il y a une étincelle de créer euh, de façon régulière, tu vois De façon très, très, très, très, très régulière. Une, et puis une, et puis une. Et elles vont toutes dans la même direction. Et tu as ça dans toutes les directions. J'espère que je suis claire. Euh... Quand j'ai pu voir cela, j'ai ressenti une énergie qui émanait de ces centres, qui sont comme des, des, des, des, des euh, du, tellement tellement infiniment petits, tellement infiniment concentrés, qu'ils dégagent et euh, produisent ces étincelles dans toutes les directions. Euh, j'ai ressenti une puissance Extrême, je pourrais même pas te l'expliquer tellement c'est colossal. Ça va très très très très vite et c'est extrêmement puissant. Et ça dégage donc cette puissance dans toutes les directions. Toutes les directions. Là, c'est pas devant, derrière, en haut, en bas. Mais du fait que ce phénomène se produise à distance égale, tu vois, donc entre deux soleils noirs. Chaque soleil noir en a un autre à sa gauche, devant, derrière, à droite, en haut et en bas. Ce qui fait que leur puissance étant égale, à distance égale, fonctionnant de la même manière, en dégageant et en produisant ces étincelles dans toutes les directions qui partent en ligne droite, extrêmement puissamment, ce qui fait que quand... C'est là, là, les mains sont utiles, tu vois. Les points focaux, un et un autre point. Et ici, si je prends que cet angle-là, et eh bien, elles vont se rencontrer à force égale. Donc, ça va former un plan, un plan énergétique. Et comme ça va dans toutes les directions, mais que la focale depuis laquelle et sont produites, ces étincelles sont à distance égale et eh bien ça forme un cube ça forme un cube énergétique tu as des surfaces du fait que ça se choque entre elles avec la même puissance cela forme une, une, comme une, une cloison énergétique tu vois, à une certaine distance une cloison vivante qui est en permanence euh, fabriquée, tu vois par cette énergie qui est continue Continue depuis chacun de ces points. Donc, cela forme des cubes d'énergie du fait de ces énergies qui se rencontrent sur tous les plans. Tu vois, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Et partout. Pareil pour le cube d'en face. Pareil pour le cube de main et derrière et tout ça. Voilà. Toutes ces étincelles, donc. À un moment donné, forme un plan, mais à un autre moment, comme ça forme des cubes, sur les arêtes des cubes, tu as donc une concentration qui n'est pas fixe, hein, mais tu as une concentration vivante et en mouvement permanent, mais qui forment une ligne par contre Vu de l'extérieur ça forme comme une ligne de lumière Mais si tu t'approches Si tu regardes ce qui se passe Et si tu comprends d'où où elles viennent Tu comprends que ce sont tous les phénomènes Dits cosmiques Qui se trouvent à l'intérieur Et qui se trouvent être C'est pas à l'intérieur de quelque chose Mais qui se trouvent Donc se concentrer sur ces lignes énergétiques Tu vois Il y a donc un quadrillage à l'intérieur de notre univers, notre univers est à l'intérieur, et c'est sombre, il n'y a pas de lumière. À part, à part ces étincelles de lumière qui surgissent depuis ces soleils noirs, à distance égale, comme je te disais, selon euh, cette euh, disposition, forment donc euh, des cubes de, de, de taille, de puissance égale, qui eux-mêmes forment soit une cloison, Soit tu n'arrêtes, d'accord Voilà. Et euh, évidemment, euh, tu comprends donc que ce sont toutes ces étincelles qui sont à la fois une force énergétique, électromagnétique, extrêmement intense, ces étincelles se retrouvent à, euh, à se regrouper dans ces lignes. Je peux te dire que notre planète et, euh, et différents autres euh, comment on va dire, événements euh, cosmiques, tous les autres événements cosmiques proviennent d'abord de ces émissions d'étincelles de tous ces soleils noirs. Entre guillemets, hein, c'est le nom que je leur donne. Et donc notre Terre et tout autre phénomène qu'on connaît se trouve là, dans l'une de ces lignes. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a quelques temps, c'est que donc j'ai pu... Euh, euh, à partir du moment où j'ai pu accéder à ce plan, dans mon alignement, j'ai pu y revenir, et je peux y revenir euh, assez euh, facilement. Ça m'a mis de nombreuses années pour y parvenir. Mais donc, euh, euh, j'ai pu accéder à, à, à, ce, à ce à cet endroit de notre espace-temps donc à voir l'intérieur de notre univers et à pouvoir localiser la Terre, notre Terre dans l'une de ces lignes. Et quelques mois après, j'ai vu que notre Terre s'était euh, déplacée et se trouvait à l'intersection de 4 cubes d'accord si je me fais comprendre dans l'espace l'espace donc est euh, divisé en quelque sorte énergétiquement euh, sous forme de cubes cela forme un quadrillage euh, de lumière et c'est à l'intérieur de ces lignes de lumière que se trouvent tous les événements cosmiques tout ce qui est incarnation euh, 3D cosmique. Donc tu vois, il y, a des, il, y a, il y a des stades et il y a des échelles. Et donc, euh, notre Terre se trouve, et comme tous les autres phénomènes, dans ces lignes. Maintenant, elle se trouve à l'intersection donc de quatre cubes. Tu vois qu'un cube a des surfaces, des plans, des lignes, des arêtes... Et à chaque angle, il y a trois arêtes. Et eh bien, dans notre univers, comme il est composé donc de, de, ces, de ces cubes énergétiquement, à chaque arête, tu as non seulement, euh, comment on va dire, trois lignes énergétiques pour chaque cube, mais tu as les autres cubes qui ont leur même arête au même endroit. Donc, ça forme à cet endroit-là une forme de croix à trois branches d'accord quand les quatre cubes se rencontrent ça forme une ligne verticale une ligne horizontale et une autre ligne ici perpendiculaire à cette première ligne horizontale d'accord donc on a comme la même forme essentielle de notre propre étoile à six branches c'est ça aussi les échelles, tu vois Et c'est parce que notre Terre se retrouve au cœur de cette intersection énergétique et c'est quand elle y est arrivée qu'elle a fait ça, son ascension. C'est un véritable déplacement physique. Et cette ascension, comme je l'explique sur ma page de blog, très rapidement, se produit lorsque tout... Tous les corps subtils, et c'est à ça que je viendrai dans l'épisode suivant, parlant des dimensions, des échelles et des plans, lorsque tous les corps subtils sont de nouveau, comment dire, euh, en parfaite synchronicité l'un avec l'autre, en, euh, en phase parfaite les uns avec les autres, quoi, et que le corps complet, c'est de nouveau réaligné, tu vois Là, on parle de grand alignement, quoi. <rire> Donc. Euh... J'essaie de regrouper mes idées, parce que vraiment, il y a tellement, tellement à dire. Je ne veux pas partir dans des directions trop confuses, qui pourraient devenir... Parce que c'est déjà pas simple, j'imagine, d'accueillir les informations que je te transmets... Étant donné euh, qu'on nous en a transmises d'autres jusqu'ici, comme soi-disant véridiques. Sauf que ceux qui nous les ont transmises ne sont pas allés voir par eux-mêmes, <rire> tout simplement. Ils n'ont pas eu cet extraordinaire euh, privilège qui m'a été accordé. Évidemment, parce qu'ils n'ont pas fait le chemin de transformation intérieure. C'est un, une véritable, un véritable édification intérieure cet alignement, ce grand alignement pour pouvoir accéder en pleine conscience à de telles informations mais dans le vivant, tu vois direct sans quitter ton corps et sans, sans état d'hypnose ou de technique autre que celle d'un alignement profond donc comme promis Ici, je t'ai dressé un tableau du fonctionnement de notre univers de l'intérieur, de ce que j'appelle, moi, notre univers. Je t'ai expliqué où se trouvaient les événements cosmiques, sous quelle forme, globalement. Et maintenant, je vais te parler de l'extérieur de l'univers. Donc, euh, j'ai pu voir l'extérieur, puisque je t'ai dit qu'il est lumineux. Et lui-même est lumineux, et il, est, il reçoit aussi de la lumière d'autres univers Il y a en effet, euh, comme nous, ça c'est la, la, la profonde intuition que j'ai ressentie par mon âme Lorsque je me suis trouvée là, à pouvoir voir ce, ce merveilleux spectacle C'est que de la même manière que notre propre famille d'âmes, par exemple, tu vois Qui est donc euh, un ensemble d'étoiles donc lumineuses, de lumière qui sont l'une à côté de l'autre et qui forment un plan circulaire et bien à l'échelle de notre univers existent d'autres univers parents donc de la même famille de notre univers et qui ils sont lumineux aussi de l'extérieur et qui forment eux aussi un plan lumineux circulaire la différence essentiel, et, et, et là où j'ai pu, jusqu'où j'ai pu aller, c'est-à-dire à, à l'origine de ce qui crée l'origine même de cette famille d'univers, parce qu'il y en a d'autres, forcément, j'imagine, j'imagine. Mais je n'ai pas encore pu le vivre, donc je ne peux pas l'affirmer pour l'instant. Ce que je peux te dire c'est que je suis allée jusqu'à voir l'origine de cette famille d'univers à laquelle notre univers appartient et qu'elle provient d'une étoile à six branches double. Donc, je veux dire par là, comment dire, siamoise. C'est-à-dire que ce sont deux étoiles à six branches qui ont le même centre énergétique christique, le même cube ou un cube euh, qui s'est euh, dédoublé, mais le centre, le, les centres de ces cubes restent le même centre. Et on voit euh, 12, euh, une étoile donc à 12 branches, mais qui est une étoile siamoise en fait. Voilà, ce qui fait qu'elle a 12 branches. Et c'est cela qui permet euh, de... Euh, Produire ces univers c'est cela la forme énergétique euh, d'éternité du plan de l'éternité qui permet de produire cette famille d'univers voilà je crois pour ne pas faire trop long qu'on va s'en tenir là merci de m'avoir écouté jusqu'au bout je t'embrasse toutes formes d'autres de, de, euh, indications te sont données sur mon blog. Sous cette vidéo, tu as le descriptif. Tu peux aussi accéder très facilement à la source de tout ce que je te transmets et beaucoup plus en détail en te procurant donc le journal de notre première mère qui est aussi la Jérusalem céleste. Je t'embrasse de tout mon cœur. A très bientôt, j'espère que tout aille bien pour toi. Et euh, voilà, un grand grand merci à tous ceux qui me soutiennent, gros bisous.